Coucou, aujourd'hui on va se faire une petite journée de balade dans le centre de Naples, il fait trop beau, c'est magnifique et euh, j'avais envie de te parler de plein de sujets alors je sais pas trop par quoi on va commencer mais ça ici c'est la Plaza Plebiscito c'est une très jolie place dans le centre de Naples, très très grande et là tu vois derrière on voit à la fois un peu le Vésuve et la mer, c'est très beau Qu'est-ce qu'un multipotentiel Un multipotentiel, un multi c'est une personne qui a plusieurs potentiels, <rire> c'est-à-dire qui a plusieurs talents et qui a un petit peu du mal à se spécialiser dans un talent particulier. Donc c'est ce qu'on va dire le contraire d'un spécialiste et ça, on peut aussi, on pourrait appeler les multipotentiels des personnes qui sont plus généralistes. quelqu'un qui va avoir du mal à définir un métier en particulier en fait sur son cv il sait jamais quoi écrire et on va appeler ça euh, la génération notamment des slashers donc il est photographe slash pianiste slash euh, entrepreneur slash euh, voyageur enfin voilà on sait pas trop euh, ce qu'il est mais il est plein de choses en même temps et il va mélanger un petit peu tous les concepts le multipotentiel il a cette particularité d'apprendre très vite et quand il va s'intéresser à un sujet, il va faire un zoom, il va aller explorer à travers tout ce, tout ce sujet-là. Il va, comme on dit, scanner en fait toute une, une base d'informations pour aller trouver l'information qui l'intéresse. Et ensuite, il va ressortir de ce sujet qu'il passionnait pour aller s'intéresser à quelque chose qui est complètement différent. Et va, il va procéder encore de la même façon pour finalement créer des ponts, faire des connexions entre différents domaines. Et c'est vraiment en ça que réside son talent. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui va apporter dans un domaine qui est euh, développé par des spécialistes, il va apporter un point de vue externe avec certaines idées qui appartiennent à d'autres domaines complètement décorrélés et ce qui va permettre de générer une idée pour une innovation. Donc C'est en ça que c'est vraiment intéressant d'avoir des multipotentialistes, multipotentiels qui euh, naviguent un petit peu entre tous les domaines mais il est également bien sûr très important d'avoir des spécialistes qui vont permettre d'approfondir certains domaines, d'approfondir certaines idées qui ont été apportées euh, par ces échanges culturels en fait. Alors quelques caractéristiques de ce multipotentiel, bah, c'est quelqu'un qui va euh, réussir à avoir une, une vision générale, une pensée synthétique, il a l'habitude de faire une espèce de traduction d'un mode de pensée à un autre, il va faire des conversions, c'est -ce quelqu'un qui est capable de parler avec différents types de publics, donc euh, c'est un talent qui est très apprécié pour euh, notamment adopter un rôle de leader. Par exemple, un chef d'entreprise, s'il est multipotentiel, il a cette capacité de pouvoir parler avec la comptable et puis cinq minutes après, parler avec le directeur artistique ou marketing et puis euh, juste après, parler avec le chef de production, qui sont des mondes complètement différents avec un vocabulaire Très différent à chaque fois. Il faut du coup savoir jongler assez facilement avec tous ces modes de communication qui sont différents dans chacun des domaines. C'est quelqu'un qui va être très enthousiaste, qui va être curieux, qui va aimer découvrir des nouveaux concepts, euh, explorer des nouveaux domaines. C'est quelqu'un qui va avoir des idées et qui va, on va dire, travailler. Alors qu'on dirait qu'il n'est pas en train de travailler. Par exemple, euh, on peut avoir une problématique de production et trouver la solution lors d'une un, compétition de water polo. Il euh, y y, y va trouver des solutions à des problématiques dans un domaine A alors qu'il va faire quelque chose qui n'a rien à voir dans un domaine B. Du coup, un de ces travers, ça pourrait être d'avoir tendance à s'éparpiller. Donc moi, le conseil que j'ai à donner si tu es un multipotentiel, c'est de t'acheter un cahier et de te faire des listes. Et tu vois, comme là, par exemple, j'ai une très, très belle liste. J'ai même des listes de listes. Hein. Et ça te permet en fait de concrétiser, de, de, de mettre sur papier et de, de capitaliser des connaissances pour ensuite faire des liens. Tu sais le faire ça c'est facile, tu le fais automatiquement. et des fois tu fais tellement de liens que tu as besoin un petit peu de. tu peux avoir besoin de structure. Et du coup c'est vrai que noter sur un cahier, ça permet d'avoir une structure. Ou alors tu peux travailler avec des gens qui sont bien structurés et qui t'aident à avoir cette structure pour ton quotidien et ce qui va te permettre d'avancer. Puisque toi ce que tu es fort, c'est de défaire les structures. Mais euh, pour défaire des structures, il faut avoir des structures. Donc, euh, c'est important de s'associer avec des personnes qui sont bien structurées et qui, euh, voilà, qui savent mettre de l'ordre, en fait, <rire> dans les idées. Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui adore la nouveauté et la variété. Il va se sentir bien dans un contexte qui est changeant ou varié. Euh, par exemple, le fait de faire plusieurs petits métiers en même temps, ou d'avoir un métier, un job dans lequel ça demande plusieurs compétences variées, ou de parler avec différents types de publics à chaque fois, ça, ça va lui plaire, ça, ça va lui permettre de trouver un certain équilibre. C'est quelqu'un qui aime apporter des nouvelles solutions, c'est quelqu'un qui va être capable d'agréger des idées, d'agréger des personnes, de réunir des, des concepts et des personnes. Voilà. Si tu es un multipotentiel, eh ben, euh, c'est peut-être pas facile tous les jours de trouver ta place dans le marché du travail qui est plutôt un marché du travail construit pour des spécialistes. Mais fort heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui euh, sont au courant de ce talent et qui cherchent à le mettre en avant pour eux-mêmes ou pour les personnes qui sont dans leur entreprise. En tout cas, moi je trouve que euh, le multipotentiel a toute sa place dans l'entreprise parce qu'il va permettre de faire des connexions euh, rapidement et, euh, et donc c'est en fait une vraie source d'innovation, ça, ça vaut le coup. J'ai fait une autre petite vidéo sur euh, 5 astuces si tu as un multipotentiel donc tu vas pouvoir aller la consulter. Pas grave, je recommence non Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Ciao. ciao.